membre, un proche, donc je te laisse la parole, dis-nous ce que tu as à nous dire, donc présente c'est ton compagnon, c'est ça Tout à fait, c'est bien ça. Voilà, donc présente ton compagnon, présente-nous euh, ce monsieur hein, qu'aujourd'hui qu'on appelle les grands frères, c'est ça Tout à fait. Tu pourrais me donner la définition des grands frères Parce que jusqu'à maintenant ça porte la confusion, donc pour toi c'est quoi le grand frère que représentait ton compagnon Déjà bon, je tiens à dire bonjour à tous. Euh, je suis la compagne de Cray Samuel. Alors les grands frères, moi-même je viens d'apprendre ce nom là ça, qu'on a, a Samuel. Alors du coup, je sais que Samuel lui, c'est un gars bon... Euh, quand il était plus jeune, il était dans la rue, il a fait euh, des choses dans la rue. Mais maintenant, il a 45 ans, c'est un gars bon euh, qui est actif dans la vie professionnelle. Il aime créer, justement, c'est pour ça qu'on a deux entreprises, qu'on gère à deux. Et c'est un travailleur, c'est un bosseur, comme sa maman dit. Il a une association avec sa maman qui intervient de temps en temps. Il aime aider les jeunes. Il aime aller vers les gens. Il ne pense pas à lui Samuel. Tu comprends Il ne pense pas à lui. Alors du coup, euh, moi je ne comprends pas. Je suis dans l'incompréhension. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui s'est passé. Justement, j'attends euh, des réponses. J'attends des réponses parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, moi, je n'ai pas de nouvelles de Samuel. Je sais qu'il est en greffe de la faim. Il est en greffe de la faim depuis qu'il a été euh, incarcéré. Et depuis.. Euh, je sais qu'il ira jusqu'au bout, parce que lui-même ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait là où il est en ce moment. C'est un gars, il a fait en sorte de ne pas être là, travailler, changer sa vie, arranger sa vie. C'est un père de famille qui s'occupe de ses enfants, de moi y compris, de ses enfants. Et moi, je ne comprends pas bon, pourquoi il se trouve là en ce moment. Alors du coup, bon, tout à l Vous dites ne pas avoir de réponse des réponses, à quoi, justement? Ah ben, des réponses à ce qui s'est passé, parce que moi, je ne comprends pas. Je sais qu'il a été dans une réunion qui a donné des, des bons résultats. Il était content pour trouver uh, des solutions pour les jeunes, créer des emplois pour les jeunes. Lui-même, il était content que ça s'est bien passé. Il me disait qu'il bon, euh, est content, qu'il voit que bon, euh, les choses vont s'arranger pour les jeunes. Et euh, du jour au lendemain, moi, je n'ai pas compris, on n'a fait que venir l'arrêter. Alors, du coup, c'est pour ça que moi, je cherche des réponses, parce que ceux ce qu'il me disait, et moi, je suis sûr de lui, et ce que j'entends maintenant, je ne comprends pas. Je vois des vidéos montées, je vois tant de choses, tant de choses. J'entends qu'on raconte tant de choses. Moi-même, je ne comprends pas. J'aurais aimé avoir des réponses si quelqu'un, monsieur le ministre, connaît Samuel. Puisque moi, j'aurais aimé quand même qu'il me dise ce c'est Samuel, parce que moi-même, je connais Samuel. Je ne comprends pas pourquoi on lui accuse de tout ce qu'on lui accuse. Surtout, bon, je parle de Samuel, mais une pensée pour les grands frères, parce qu'ils sont tous dans le même sac, d'accord je connais Samuel plus, bon, c'est pour ça que je parle de Samuel. Mais une pensée pour tous les grands frères, parce qu'eux aussi, Zébris, Boana, O'Neill, Lilo et Bébé, c'est des gens que je connais, je ne côtoie pas, mais je connais. Et ce n'est pas des gars, bon, je peux dire, qui étaient dans tout ce que le préfet, le ministre raconte. Corinne. Oh oui, bien jou. Effectivement, comme vient de le dire Sabrina, il hein, y a Didier, il y a Lilo, il y a Bébé, Babas, si j'ai bien compris ce qui s'appelle aussi, il euh, y a Buana, il y a, a Zébris. Et euh, ce dont on ne comprend pas, euh, c'est que le, le collectif des grands frères, d'où euh, ce qui a été demandé tout à l'heure, le collectif des grands frères a pris naissance... Et euh, on se retrouve dans la position suivante que le collectif des grands frères a été stoppé, net par l'arrestation de ses frères. Et euh, depuis le départ, hein, euh, mon positionnement est le suivant. Comment se fait-il qu'on avait des grands frères autour de la table avec des élus Et on se retrouve aujourd'hui, ils se retrouvent en dehors des élus, derrière les barreaux. Donc deux poids, deux mesures, puisque même euh, les hommes de loi disent relation trouble avec les élus. Donc, il faut nous trouver élus d'un côté, côté à bord, là, et les, et les grands frères de l'autre côté du banc, pour qu'on puisse démêler du, le vrai du faux. Dehors, on se retrouve à régler le vrai du faux dans la rue, dans les médias, par médias interposés, et euh, on pourrait se poser la question, à qui profite le crime Et comme j'aime à le dire et je prends mes responsabilités, nous, avons, nous sommes en présence de prisonniers politiques, d'accord, puisque c'est dans un cadre d'activités socio-économiques, politiques qu'on se retrouve dans cette situation. Donc voilà. Ben, on, pourrait, on, peut, on, peut, on peut vraiment euh, se poser des questions parce que j'ai une pensée particulière pour Paco qui a été, euh, qui a été très actif, qui est contre l'injustice, qui depuis un moment dénonce euh, pour revenir à la question qui dénonce euh, tout ce qui ne va pas en Guadeloupe avec euh, en compagnie non seulement des grands frères mais aussi des parents de, de toutes ces personnes qui souffrent en Guadeloupe, nous souffrons en Guadeloupe et effectivement on pourrait se poser la question pourquoi cela Est-ce que c'est un tirage au sort Est-ce qu'on joue au loto Est-ce qu'on joue au PMU ces premiers premier qui arrive devant sachant qu'il y a un euh, dont on ne parle pas trop, Taïki qui a été libéré et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc voilà, il faut quand même en parler puisqu'il est, il est aussi concerné, même si s'il est dehors, mais il est aussi concerné par l'affaire. Il faudrait qu'on qu cesse de nous donner des coups de bâton sur le dos là maintenant. Parce que quelqu'un qui souffre ne peut pas rire. On est d'accord Quelqu'un qui souffre crie, pleure, tape. Donc on nous demande de souffrir et de rester sans voix. Alors pourquoi il y a ceux qui sont dehors ou pas C'est la grande question qu'on pourrait se poser. Et M. le ministre qui s'est permis, comme dit euh, euh, Sabrina, de donner son avis avant même de connaître le fin fond de l'affaire, Monsieur Lurel qui s'est permis de donner aussi son opinion et d'accuser d'accuser certaines malfaisances dans certains, euh, certaines conditions politiques, on pourrait se poser des questions. Il y a trop d'interventions suspectes autour de cette affaire. Et il y a eu ce grand silence qui nous a dérangés, nous les proches, nous les amis. Vous vous rendez compte Apprendre que vos proches, vos amis, sont garde à vue, 48 heures, 12 heures pour les plus proches, 48 heures après, voire 96 heures après. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on nous veut en tant que grands frères et grandes sœurs Qu'est-ce qu'on nous veut, qu'est-ce qu'on nous demande Est-ce que c'est continuer à, comme j'ai dit si bien il n'y a pas longtemps, à observer, à en tirer des observations sans fin et puis finalement il n'y a pas d'action derrière Si c'est ce qui est demandé, ce pas la peine. Que comprenez chefs Déjà, il faudrait qu'il y en ait. Il faudrait qu'il y en ait parce que là... Il prétendait, vous avez entendu le procureur comme moi-même le vendredi à, à après tapite. il prétendrait, il semblerait, mais concrètement, il prétendait. On, on, je n'ai jamais vu dire le droit sur des suppositions. J'ai quand même été apprendre le droit, je n'ai pas entendu qu'on m'ait dit que le droit se disait sur des suppositions, mais sur des faits concrets. On nous parle d'écoute. C'est vrai que c'est le secret de l'instruction, mais je crois que même les proches ont du mal à voir où se trouvent les écoutes. Puisqu'il y a eu, on va, pour rappel, il y a eu une demande de, lib de, libération, de, de libération par rapport à la détention provisoire. Et je crois que certains parents y ont assisté et trois points de suspension. Voilà.